Chères Drancéennes, chers Drancéens, au nom de l'ensemble des élus de l'équipe municipale, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2023. Pour vous adresser ce message, j'ai choisi cette année un lieu symbolique de notre volonté de dessiner avec vous la ville de demain, l'espace culturel. Nous laissons derrière nous trois années particulièrement difficiles pour tous. Pandémie, guerre, inflation, pénurie énergétique se sont succédées et ont éprouvé durement notre capacité de résistance et d'espérance. Courage, volonté, conviction, nous n'en manquons pas. 2023 verra naître le Drancy de l'avenir, avec les travaux du nouvel espace culturel, son nouveau centre-ville autour des quatre routes, son nouvel espace nautique et bien sûr, son nouveau quartier du Baillet. Notre conviction, même dans les temps les plus difficiles, c'est qu'il faut continuer à agir pour un avenir meilleur, pour Drancy et les Drancyens. Notre volonté est de réaffirmer nos ambitions pour un vivre ensemble heureux et paisible. Notre courage face aux difficultés est de maintenir un haut niveau d'exigence en matière de sécurité, d'éducation, de développement durable et de solidarité. Sachez que la Ville n'abandonnera personne. L'ensemble du personnel communal est mobilisé, comme les associations transéennes que nous soutenons. C'est à la fois le devoir et l'honneur du service public que de se tenir à vos côtés. En 2023, nous fêterons les 7 ans du partenariat avec l'ESSEC qui a bénéficié à 5 600 jeunes de 11 à 18 ans, les 19 ans du premier salon du développement durable, les 20 ans des premiers clubs coup de pouce pour accompagner la scolarité de nos enfants et les 21 ans de la création de la police municipale. Voilà les racines dans lesquelles nous puisons notre vigueur et que nous avons fortifié en innovant sans cesse du réseau de chaleur par géothermie au développement du réseau de vidéoprotection de l'équipement de tous les écoliers d'une tablette numérique à la création d'un square ou de jardin partagé dans chaque quartier de notre ville à quelques heures de la nouvelle année je veux dire à chaque Drancéenne et chaque Drancéen retrouvons ensemble foi en l'avenir vous pouvez compter sur ma détermination comme sur l'engagement de toute l'équipe municipale pour surmonter ensemble les épreuves à venir. Je souhaite à tous une nouvelle année, pleine de joie et de bonheur, qu'elle puisse préserver santé, sérénité et sécurité pour vous, vos familles et tous ceux qui sont chers à votre cœur.